Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui on va jouer un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment puisque c'est un jeu qui date de 2015 mais auquel je n'avais pas encore eu l'occasion de jouer. Il s'agit de Hot Teen Roof, The Cat That War of Fedora qui a été kickstarté il y a, Ça a plusieurs années du coup euh, qui a eu un grand succès et dont j'ai pas mal entendu parler en bien. Il s'agit donc euh, d'un jeu autour du euh, jazz et du film noir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, un jeu qui est sorti sur Kickstarter. Captain Roof. Captain Roof, c'est aussi le, le nom d'une pièce de théâtre, je crois, ou d'une comédie musicale, je sais plus, autour du jazz. Et qui a été adapté plus ou moins en film euh, dans les années 80. En, en 85, ou quelque chose comme ça. Et il me semble que la pièce a été récompensée d'un Pulitzer, donc c'était pas si mal. Euh, ben c'est parti Alors... Ok, je suis... Je dirais que j'oublie quelque chose... <rire> oh mon dieu, alors... <rire> Il y a donc un petit... Un... donc En bleu c'est le bonhomme qui parle, en blanc c'est le chat avec le Fedora qui parle. Alors, tu devrais répondre au téléphone, boss, c'est probablement juste euh, un créditeur, créditeur, um, quelqu'un qui on a une qui a une dette, qui veut récupérer la dette qu'on doit à quelqu'un d'autre. Uh, you're going to make me short stuff. <rire> Est-ce que tu vas me faire répondre, petit machin Boss, we're skinned, skinned, ça doit tourner fauché. Boss, on est fauché. Ce téléphone pourrait être mon euh, mon ticket repas, mon ticket resto. <rire> euh, je ne voulais, je te, je te laisse pas euh, l'ignorer. Ok, Frankie, d'accord, tu gagnes. On va répondre au téléphone. Au téléphone. Bricks, you gotta help me. I'm in over my head and you owe me one. Ok, okay Bricks, tu dois m'aider. Je suis dans la merde et tu dois et tu m'en dois une. Alors, choix de réponse. Mm, Excusez-moi. C'est Jones, madame. Euh, c'est Jones, Emma Jones, euh, détective privé. ce n'est pas là, laissez un message à deux une bip. Je vais répondre celui-là. Donc je m'appelle Emma, donc c'est une madame en fait. Oh my, said this would ring strike to him. Oh, il, que... il m'avait dit que ce serait une ligne directe avec lui si j'avais besoin d'un détective euh... cher euh, euh, d'accord ça, ça va pas... ça va pas terrible je, rempla je le remplace madame je suis euh, détective Jones est-ce que je peux vous aider euh, ou alors tout ce qu'il peut faire je peux le faire mieux parce qu'il a été viré on va rester sur la voie polie hein. ok je, je vais vous croire sur, sur parole euh, J'ai besoin de quelqu'un euh, descendre très vite, immédiatement. Il y a, une, il y a eu un mort à The Ossified Egg, l'œuf euh, fossilisé, <rire> euh, à la Penthouse Suite, la suite Penthouse. J'ai besoin de votre aide. On va envoyer quelqu'un immédiatement ou on viendra dès qu'on pourra, madame. Clique. Rude but rich I'll take it. Impoli mais riche, je prends. Hey boss, enfin un case, enfin enfin un, enfin, un dossier. On n'était pas si désespéré, Francky. Ou bien, je pense qu'on peut faire, qu'on peut qu'on peut dégager un peu de temps pour ça. On n'était pas si désespéré, Francky. Tu plaisantes, tu tu tu. Euh... Tu vis dans le déni, boss. <rire> c'est la fin du mois. Tu te rappelles, je, je, je parie que tu n'es tu même pas de quoi faire la moitié de ton loyer. Tu quoi payer la moitié de ton loyer. Euh, Peut-être que si, tu sais pas. Alors, très bien, allez, euh, allez, on y va avant que quelqu'un d'autre ne récupère ce, ce, cette mission. Tu sais pas. Mmh, mmh, ouais, c'est ça. On va prendre un revolver. Ça s'appelle le Wobbly MK23. <rire> Wobbly. qui wobble en anglais, c'est un truc qui bon comme ça, qui est pas stable, qui. Euh, nifty Boss Again, um, c'est euh, débrouillard de ta part, boss. Un pistolet. Euh, ce j'ai dit, le Wobbly MK23, je comprends. Un revolver. Certainement, d'accord. Mais, thuds, c'est une question de studs, je sais que c'est, peut-être la marque. C'est une question de... de sécurité, Frankie, ou c'est mon pistolet, Frankie pas le tien. C'est une question de sécurité. Ah, studs, c'est les hameaux, euh... les... Les... les munitions. Euh... Tout ce que ces munitions peuvent faire, c'est casser des trucs... Euh... C'est casser des trucs, boss. C'est pas létal. Tu peux pas, tu, tu peux pas blesser, tu peux blesser personne. Quel est le, le, où est le fun? C'est pour ça que c'est mon, mon gun, pas le tien. Tu, tu n'auras jamais un pistolet à ce rythme ce C'est pour ça que c'est mon gun, pas le tien. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Déjà, les discussions entre les deux sont vraiment super chouettes. Oh! Oh! Oh, j'aime beaucoup cette transition. Euh, ah, pour m'entraîner à shooter très bien. <rire> Il y a le chat qui ronronne quand tu shootes des choses. Ok, alors... Oh, je dois tout faire à la main. Ah, c'est super cool. Quand il y a du rouge, c'est que c'est.. Voilà, ça c'est fait. Il On recharge. Qu'est-ce qui se passe avec qui es-tu déjà Qui êtes-vous déjà Pips pips Patrouille man Je fais des patrouilles Eh bien, keep up the good work Continuez votre travail Oh Des toilettes Ouf Juste attends Ok, peut-être regarde de l'autre côté, boss <rire> Merci, je devais juste euh, enregistrer mon progrès, mes progrès. <coughs> si tu, euh, tu catches ma drift, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, on sauvegarde comme ça, ok. I have no idea what you mean, je vois pas du tout de quoi tu parles. J'avais besoin de sauvegarder mon état, si tu préfères. <rire> si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours pas, aucune idée de ce que tu veux dire. Je voulais juste euh, écrire un fichier de sauvegarde, si tu vois ce que je veux dire. Euh, ok, j'ai arrêté, je vous Une autre fois, j'aurais je... regardé si, euh, combien, de fois ils... combien de variations ils avaient trouvé. Alors, euh, euh, l'avez-vous toujours les mains, boss, euh, ça vous fera vous sentir euh, en meilleure santé, ça... ça rafraîchit votre boutonnière et vous savez, c'est juste euh, poli. quoi une boutonnière la fleur rouge que vous, euh, que vous portez sur votre, euh, votre euh, col, vous savez, sur euh, le côté gauche. C'est là pour moi, euh, euh, je, on, je pense qu'un euh, qu petit peu d'eau, euh, de temps en temps, euh, pourrait l'aider à garder euh, fraîche. Ah Voilà, donc effectivement, c'est comme ça qu'on se, qu se fait. D'accord, très bien. Et je pense que du coup la fleur rouge en haut à gauche sera mes points de vie. Oh là, oh On a des prisons et tout. Des cellules de prison. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui est... -ce qu y a oh je saute. Ah oh, c'est trop mignon. <rire> oh là. C'est Ayam Root. <coughs> ouais. <rire> Je suis route. Euh, oh hey, vous avez trouvé mon magasin. D'habitude ça, ça, ça prend au nouveau euh, chapeau, les Hats. Donc, euh, apparemment on était dans une euh, entreprise de détective privée qui s'appelle les Hats. Chapeau. Euh, D'habitude, ça prend des années euh, au nouveau.. Euh, s'embêter à venir jusqu'ici. Bienvenue. Euh, qui êtes-vous Ça euh, personne. Je... C'est ça. Vous êtes qui, vieux monsieur Vieux monsieur VIEUX Quoi Je suis à peine... Je suis à peine... J'ai à peine dépassé les 60. J'ai encore plein d'années... Euh, J'ai encore plein d'années devant moi... Euh, ah, c'est ça. J'ai encore plein d'années euh, à vivre... Euh, J'ai encore plein d'années en stock euh, dans, ce, euh, dans ce vieux cube. C'est partout dans ce qu'ils disent, en fait. C'est super dur à traduire, d'ailleurs. Euh, je vous le dis... Euh, Ouais, de mon temps au moins. Oh boy. Oh là là, ça y est, on est parti. On avait des meilleurs parents. <rire> on avait des meilleurs euh, répliques. Euh, essaye plus. Essaye plus. Try and, Essaye plus fort. Euh, essaye plus fort. Il y a Tadpole. Tadpole, c'est un truc qu'on dit qui est un peu paternaliste euh, ou personnes plus petite ou plus jeune. Tadpole. Um, c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait ici? Euh, je, veux, je veux entendre une vraie insulte. Faut Il faut qu'il y ait du vinaigre. Il faut... non, les... les Hats doivent avoir des... du vrai vinaigre pour faire leur boulot. Du sable, vous savez. Euh... Cranky Pants. On va l'appeler Cranky Pants. Voilà, ça y ressemble mieux. Mais essaye mieux. Mais essaye encore, encore plus fort, Nancy Boy. Euh, nous sommes toutes les deux des... Ah toutes les deux des filles par... C'est Meta. C'est une blague Meta. Nancy Boy. Nancy Boy c'est une chose qu'on dit à un hein, garçon inféminé aussi. C'est un truc qui est plus trop utilisé, ça date effectivement d'il y a une ou deux générations. Euh, et justement il nous, dit, euh, il nous traite en gros de, de garçon féminin, de garçon manqué ou quoi que ce soit. Et, euh, et le chat lui répond on est toutes les deux des, des filles. En fait les deux, les deux sont des filles, c'est rigolo. Le chat il s'appelle donc c'est Jackie et Emma Emma Jones Ok bon ben on s'en va, très bien, donc il y a un shop ici Ah, je suis coincée, excusez-moi, je suis coincée dans la 3D ah. Attends, on va lui parler Parce que je voulais savoir ce qu'il y avait avec les boîtes Ah, oui, euh, je pense qu'on vous a fait une blague euh, Une blague Pardon euh, plus spécifiquement, euh, Frankie, Frankie euh, qui a été euh, euh, récemment, euh, qui a reçu une, pro une promotion récemment, Et euh, évidemment euh, doit se doit évidemment d'avoir euh, quelques blagues. <rire> alors j'ai le choix entre oh tu crois ah oui ah, ah ouais tu crois ça ou euh, dis-le-moi en face mec vers dis le en face c'est pas ma faute Frankie tu, tu sais comment ça se passe euh, ouais ouais je sais alors je réponds beaucoup. alors j'ai le choix entre maintenant c'est euh, à toi de c'est ton euh, c'est ton bazar en fait. en sens euh, en débarrassant ce qu'on casse euh... yes. c'est à toi de ranger ou euh, oui je vois ce que tu veux dire On est toi donc euh... et tu mais euh, c'est une tradition et ça aussi ou alors est-ce qu'il faudrait que je t'en donne ok je je... Ah, <rire> je vais nettoyer avant que vous soyez de retour de votre prochaine mission. Hey, à... hey. bien. C'est Franky qui vient d'être promu en tant que notre. He's me pal, he's me pal. Ouh, il y a tellement de choses. Oh là, là Je sais pas où je suis rentré. Il y a marqué quoi sur la porte Chief Investigator. Ah, c'est le boss. Là, il quoi Là, c'est fermé. Et encore des rascos. J'adore le sound design. Allez. On va aller faire notre mission. Récupérer notre mission. Avant que... North Thin Roof. Voilà. Donc nous, on bosse au dépôt. Voilà. Euh, veuillez dé euh, reculer, s'il vous plaît. Force nous, you square. Alors c'est drôle parce qu'il le traite de carré alors que c'est des cubes. J'aime beaucoup. <rire> ah, vous êtes, euh, vous êtes des outils des euh, des, euh, des privilégiés, les, des gens friqués. Euh, Réveillez-vous. Je vous ai dit, reculer. Ou alors je devrais être moins poli. Eric Fate, c'est toi qu'ils ont placé ici, placé dehors on dirait que t'as eu un poche à t'as une mission euh... Euh, top du top, Eric. Ou alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh... La première a l'air rigolote. Quoi oh, Eric Fate C'est toi qu'ils ont placé là Je veux bien que quelqu'un s'occupe de ça et je. Ouais, bon, ok, j'ai perdu à la courte paille. C'est le boulot. Yep. On sait ce que, voit ce que... Sait ce que tu ressens. <rire> Laisse-moi deviner. Euh, riche, vieux. C'est. Un... laisse moi deviner. Client, client riche et vieux. Euh... Cliente riche et, vie... riche et vieille. Devra lui faire un baise-main quand tu quand tu quand tu rentreras. Ouais. <rire> le chat et le chat et là, là en tant que Frankie on peut répondre j'ai j'ai des j'ai des mains pour du ton euh, c'est pas si pire c'est pas si pire euh... on a... on doit c'est le... c'est le boulot non je vais répondre ça j'aime beaucoup. <rire> ouais, j'entends je, bien Allez, euh, on y retourne euh, euh, Assure-toi de la laisser te, te gratouiller les oreilles, Francky les, les, vieilles, les vieilles dames adorent les chats Des fois, je déteste ma vie <rire> Si j'étais un chat, typiquement Hop Oh zut, euh... Euh, bref, ah, je voulais pas en fait si je force. Euh... Et donc en gros il nous faut pas que tu passes et nous on dit euh, mais si j'ai envie, si je me fais discrète. Et bon bah non tu non, non ça, ça va donner une mauvaise idées aux gens euh, et je sais où tu dois aller et, euh... et on lui demande comment il sait où est-ce qu'on va et il dit euh... il y a des petits des murs très fins et des et des et des fenêtres euh... euh, Francky. Est-ce qu'on se tient J'ai entendu tout j'ai tout entendu. Allez maintenant vas-y. Ah, Vas-y, rentre chez ta mère. Yeah, you're harshing or mellow. Ah, c'est une expression anglaise que je saurais pas traduire ça. Harshing or mellow. Mais en gros, il. Ouais, c'est ça, casse-toi. <rire> ne me faites pas passer la barrière. Ne me... ne me faites pas venir ici. Restez derrière la barrière. Oh, fancy. J'adore. Oh là là, il y a extrêmement. C'est très très dur à traduire parce qu'il y a extrêmement euh, d'expressions de... typiques américaines euh, et en plus un peu vieillottes pour coller à, à l'époque au ton du, du jeu. Et du coup je sais pas tout traduire je vous avoue. Ah, ok là il y a des barrières. Oh, là on peut passer le bouton. Qu'est-ce qu'il faut Je ne pas ce que je voulais faire. Ah, je peux tirer en l'air aussi. Wouhou <coughs> Ça va bien. ok, Alors, voilà L'œuf voilà. aussi. Ah, Giuseppe. Giuseppi, Giuseppi. c'est le chat. Ah, il est sur un stand, Giuseppi. J'aime bien parce qu'on voit la différence entre euh, le chat sur l'image et le petit chat cubique. C'est trop mignon. Alors, le véritable ennemi des gens, de, le, vrai, le, le, vrai, le véritable ennemi du peuple n est, n est pas, euh, ne sont pas les uns les autres, mais le seul autre, ceux qui ont le capital, ceux qui ont le pouvoir. C'est... Equal pay for equal work, oui. D'accord, donc en plus il y a un petit propos, euh, petit capitaliste au poil dedans. Euh, donc une paix égale pour euh, travail égal. Euh, on va peut-être y aller, boss. Ouais, j'ai entendu assez clairement, c'était... On euh, faire un petit discours politique. Euh, super sympa. Alors, j'ai pas le temps de lire les petites phrases de chargement, mais ça a l'air à chaque fois d'être des petites trucs drôles. Alors, parlons au concierge. Euh, ah, yes, you're the man buns sent for, yes. Donc les buns, ça doit être nos employeurs. Vous êtes la personne que, que les buns... Euh, euh, Excusez-moi, c'est Madame ou, ou, ou Détective Jones, si vous préférez. Je pas, on ne m'a pas donné de nom, juste une, un endroit, le, le penthouse. Euh, Laissez-nous juste dans le penthouse. Allez Excusez-moi, c'est Madame ou Détective Jones, si vous préférez. Je vois, Détective. Euh, qui est-ce que vous venez voir Laissez-nous juste, laissez juste aller au penthouse a lady, on the phone, penthouse. Alors, j'ai le choix entre est-ce que être cette, être est-ce que être si impoli euh, vous a demandé de l'entraînement, ou est-ce que vous êtes née comme ça, ou bien euh, qui m'envoie, enfin, euh, qu'est-ce que je viens voir, euh, une femme au téléphone dans le penthouse, Et, ou alors je peux répondre, euh, laissez-nous juste entrer dans le penthouse. Elle euh... va répondre ça. Ah oui, les buns. Shelly ou Samantha vous attendra. Prenez l'ascenseur, euh, dernier étage. Essayez de pas abîmer le le parquet. Euh, je vais lui demander quand même est-ce que être aussi impoli a demandé l'entraînement. Je sers des personnes de classe supérieure à vous détective. Alors. <rire> le GLAG, Franky demande, est-ce que je peux euh, faire pipi sur ses chaussures ou euh, je vais me le faire boss Je peux me le faire bosse. Euh, tout dommage fait à ma personne ou mes... mes affaires sera facturé à votre bureau euh, et vous ne pourrez pas vous permettre. Est... On est déjà fauché Franky. Alors, Shirley Bunt. Voilà. Alors, êtes-vous la personne à qui j'ai téléphoné Alors, Jones. Inspecteur Jones. Détective Jones. À votre service, madame. Euh, je suis détective euh, Jones et voici un, le détective Frankie. Allez. La détective. Yo. <rire> ah, euh, C'est bien parce que du coup, on essaye d'être. Euh... Correct, et il euh, y a, y a, y a Frankie qui fait... Yo <rire> Basiquement. Très bien. Euh, excellent. Merci, merci d'être venu euh, aussi vite. Allons droit au but. Euh, je ne trouve pas le testament. Et euh, Alors là, il y a un jeu de mots, parce que testament en anglais, ça se dit will, a uh, will. Et will, ça veut aussi dire euh, volonté. Donc euh, là, Frankie a deux jeux de mots. C'est euh, the will to fight. Euh, ou le testament donc le testament slash la volonté de euh, de se battre ou euh, de, le, la volonté de vous expliquer <rire> d'expliquer pourquoi d'expliquer un petit peu tout ça euh, mon, alors, mon père Edward Bunce. Euh, le testament de mon père Edward Bunce. il est mort récemment et il a laissé euh, plusieurs, plusieurs euh, objets. il m'a laissé plusieurs objets mais sans son testament je ne peux euh, je ne peux les récupérer, et j'ai besoin que vous les trouviez. Juste comme ça, hein. We don't work, ou nous ne travaillons pas pour vous. Juste comme ça, hein. Vous ne travaillez pas pour moi, mais le boss de votre boss travaille pour moi. Euh, ne soyons, ne, ne, ne perdons pas de temps, et euh, faisons ça tout de suite. Trouvez le testament, ramenez-le moi, ok. Alors, j'ai le droit entre très bien, fine, ou oui madame, trouver le testament. Ok, Rogers. C'est Roger. Allez, on y va comme ça. Alors, Button Bunt. Oh, voilà le chat. Alors, Tiens euh, donc, fancy meeting you here. Tiens donc, vous voilà. Merci. Euh, je, je. Je dois y aller, Jones. Donc, apparemment, il ou elle connaît Frankie reste franky c'est une euh... c'était un excellent moment pour euh... présenter ton amie euh... Euh, elle sait tout euh... elle, elle sait pour moi sait, sait à propos de moi n'est-ce pas qui euh, est ce que ça va ou euh... tu as besoin de me dire que quelque... tu as quelque chose à me dire euh, je euh tu peux pas lui la... faire confiance Jones, euh, je, je lui ai fait confiance une fois euh, j'avais même pas le choix j'avais même pas j'ai même pas eu le choix j'ai même pas eu vraiment le choix et ça m'a presque tué j'ai eu de la chance euh, tu n'en auras pas crois moi enfin, alors j'ai le droit entre... est ce que quelqu'un peut expliquer ce qui s'est passé ou frankie euh, parle moi qu'est ce que c'est ou frankie's past elle te dira pas euh, je ne te le dirai pas non plus. C'est plus drôle pour moi. qui euh, tu sais ce qui se passe si tu continues, n'est-ce pas tu te, tu te rappelles de ce que je, je t'ai dit quand tu, quand tu as reçu ton chapeau ton... de détective Parce que les les, les, les, les, les d'horreur, c'était souvent le chapeau de, de personnages détectives dans les euh, romans noirs ou les films noirs. Mmh. Ok. On en parlera plus tard, Francky. Popopo. Oh wow, il oh, y a tellement de trucs. Je... Alors Samantha Spade, Miles Bowman. Mon oh, dieu. Euh... Oh du coup, on a des photos de, de ce qui se passe euh, comme euh, indice. Oh, j'ai fait des roues régulièrement. C'est trop bien. Alors. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive près des 30 minutes de jeu. Euh, et surtout parce que bah, si je veux pouvoir faire le travail de détective, il va falloir que je, je m'investisse un petit peu dedans. Et c'est difficile à faire en traduisant en même temps. Donc euh, je vais m'arrêter là pour la bouilloire. Je vais continuer à jouer seule. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'esthétique du film. J'aime beaucoup la musique du film qui est vraiment chouette. Et euh, je suis, vous avez vu, je suis fan de plein de petits détails en termes d'écriture. Il y a énormément de blagues, très très chouettes, plein de petits jeux de mots tout le temps. J'adore le, le fait que c'est un univers dans lequel euh, les chats portent des fedoras et sont des détectives, sont des personnes euh, du quotidien euh, qui ont l'influence et comme les humains. J'aime beaucoup, alors que ça reste des chats quand même, visiblement, il y a quand même euh, plusieurs références au fait que c'est des chats qui vont les chouiller les mains, laisser les gens les gratou leur gratouiller, les oreilles, les peuvent parler, qui font des choses comme les humains. Euh, donc j'aime beaucoup, euh, j'adore le fait qu'ils ronronnent régulièrement, parce que c'est un bruit très rond. <rire> Et donc j'aime beaucoup, je pense que je vais vraiment apprécier l'écriture de ce jeu, euh, plus que le reste des mécaniques qui sont sympas, mais c'est juste un petit, jeu, euh, un petit jeu 3D pour ce qui est des mécaniques de jeu après... Euh. Là, c'est beaucoup d'actions contextuelles, beaucoup de petits événements. Peut-être que je me trompe, peut-être que plus tard dans le jeu, il y aura plus de choses. Mais en attendant, euh, je suis très contente de ce jeu, je ne peux que vous le recommander. Euh, il a fait partie d'un bundle pendant un temps, c'est comme ça que je l'ai eu. C'est un bundle. Euh, mais il n'est pas très cher sur Steam ou ailleurs. Et c'est un jeu indépendant. J'aime beaucoup une des créatrices et une des personnes qui a écrit sur ce jeu euh, que j'admire pas mal. Euh, et ce que fait ce studio est généralement très sympa donc c'est fait par Glass Bottom studio, Glass Bottom Studio comme ça euh, et ils ont fait d'autres jeux un petit peu dans d'autres styles qui sont très sympas aussi et que peut-être je testerai dans d'autres bouillards on ne sait pas sur ce je vous laisse bonne journée à tous et merci d'avoir regardé la bouilloire.